Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on va jouer à un jeu de société. Le sable Super simple. Ouais, ouais. The game. Ah, lui, il <rire> il, lui il écrase il, le sable Il écrase le. Il le met en fait. Bah ben non c'est pas en, en, en fait il. il on va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Déjà. Oui mais en fait il écrase pas le sac il, il saute dessus. Alors, Alors bon. c'est moi. C'est moi. Ouais. La règle du jeu. Voici ouais. ah. les bottes. Les bottes. Après la règle du jeu, nous trouvons du sable. Les bottes. Et ensuite, les les cartes. les cartes, pour pouvoir jouer au jeu, Super. les obstacles, ouais. donc dans les ouais. obstacles, nous trouvons oui. le, le château, oui. euh... hein? le mur, alors attends, on a des murs, des flaques, ponts. des ponts, Et bien évidemment le plateau pour mettre le couleur. sable dedans et les, et les gommettes de couleur oh, pour, je pour avoir pour, euh, pour pour coller tout simplement sur le, le jeu. Alors on va commencer par coller les gommettes moi pour je se retrouver. la rouge. Moi je préfère, moi, non, je, oh, oh. Moi, je préfère mm. le vert. Alors, quel est le but du jeu Le but du jeu, c'est qu'il faut être le premier joueur à traverser le plateau et à atteindre le bord opposé. C'est-à-dire que, ici, si tu es rouge, tu vas partir de ce côté-là, de ce bord. Il va falloir que tu ailles au bord opposé pour gagner la partie, sans avoir d'obstacle. jaune maman jaune super on a fait l'installation nous avons à mettre le sable dans le bac je ne sais pas s'il va pas falloir un ciseau ah si Tu me, me trouver un ciseau ah, s'il te plaît mm -hmm. ah oui elle a raison non mais il y a l'ouverture qui est là mm -hmm. tu vois j'ai connu il est dit sur la règle du jeu qu'il ne faut pas mettre tout le sable car nous, aurons, nous en aurons besoin durant la partie, partie. du jeu. il faut bien l'étaler. Oui, mais il faut bien l'étaler jusqu'au bout. Allez jusqu'au coin, les filles. Il faut bien se ah. voir. Ah. Allez-y. Ah moi j'ai réussi. doucement allez-y jusque là non non essaie tu sais de faire comme si tu étalais une pizza <rires> hop voilà on installe donc la préparation pour pouvoir faire le jeu installons bon. le sable bien tapoter c'est bien dit hein. voilà. Ah oui mais attends regarde ça suffit là je pense sur le plateau parce qu'ils disent qu'il faut garder du sable un petit peu durant le jour on en aura besoin Et fait enfin, ça on Ah non non attends ça. Les obstacles je sais pas comment... Ah non ça je sais pas comment... Mais euh, oui il bah, est à côté Il est carte Il faut le recouvrir entièrement donc, une couche de sable c'est bon C'est parti Qu'est ce que tu veux mettre comme carte est-ce que tu veux mettre. Euh, Qu'est-ce que tu veux mettre La, euh, la flaque d'eau. Et tu veux la mettre à qui la flaque d'eau Eh bien tu prends la flaque d'eau et tu lui mets devant sa botte. Devant, devant. <rire> à, à moi. Voilà. Oui. Al Alia. Tu peux plus avancer Tu prends une autre carte. Non, tu peux plus avancer. Il faut soit que tu tombes sur une flaque comme ça. Ou soit, soit sur carte. une carte oui. comme ça, ou soit sur une carte pont pour pouvoir enjamber la flaque. Et si je ne pas, pas de, de pont, peux pas avancer. Pas de pont ou pas de carte, comme elle là, a... Est là. Voilà. Une carte. Non, non. Mais ce que tu fais, fais c'est pas à toi la carte. toi à toi. Qu'est-ce que tu veux Mettre une chat Tu as la carte d'eau Ah bah non, il faut que tu aies la carte flaque d'eau. Moi alors, ah bah, je peux... bah avance d'un ah pas ouais. alors donne une carte, tu mets une carte là, la carte botte, la carte, pas ah, celle-là, la carte botte pour et pouvoir pâche. avancer d'un pas. et t'avances d'un pas. C'est à moi. Voilà. Non, je mets ça, une plaque d'eau Tu mets une flaque d'eau à Louis. Ouais, mets lui ça. devant sa botte. Ouais. Mais de toute façon, on a la carte exprès, je crois, pour pouvoir s'en débarrasser de la plaque d'eau. De je, je peux la mettre avec les Trop tard maintenant ah, maman, à ah, maman, maman, elle va, maman, elle va mettre. Un... Oh, qu'est-ce que je mets? Un mur. Et je vais le mettre. Qui qui a pas encore de. Attends, fait, Aya, c'est la règle du jeu. Elles ont toutes une, elles ont toutes un obstacle, sauf toi. Faut faut bien être un obstacle même en mettre un non, non, non, s'il te plaît, maman. Je fabrique le petit mur pour je Alia. Sais. En plus Alia est très content. Je, je peux pas mettre d'obstacle. Elles ont déjà un obstacle. Mais à tout. Euh... Wow. Non. Oh. Oh. oh bah j'ai croisé. Maman. Oh. Maman. <rire> Est-ce que tu peux ah. mettre une table de Non, je peux pas. Euh. C'est normal, c'est eux qu'on choisit. Il est beau en plus. Regarde très bien. <rire> Sous pas. Ben oh, bah, bon et ça, c'est la carte. La carte. Et ben, celle-là, tu peux l'écraser autour. Tu pourrais écraser le château. Ah oui. Allez, remets. Même, même ça, même ça. Avec cette carte, tu peux, avec cette carte, tu peux enlever le château. Attends, ah, pas mais... maintenant. Encore une fois. Est-ce que tu veux Tu mettre non. Le château. Tu Je veux pas, pas enlever ta flaque d'eau euh, Tu veux pas Non, arrête. Tu veux pas enlever la flaque d'eau ah, tu veux la garder non. <rire> non. Tu veux quoi Tu veux pas l'enlever Non. Ah bah tu peux pas, tu peux pas avancer attends, attends, attends. Non, je veux pas la garder. Bah oui, mais attends, attends, je veux regarder comment ça... Carte, la... Donc bah, là, tu me donnes la carte et tu l'enlèves, tu, tu le mets là. Voilà. Tu donnes là, la carte. Quoi, tiens. C'est quoi C'est la carte qui te Ah tiens. moi Oui. Salia Salia, oui. oui. Tu vas écraser le, le pont. Donne la carte d'abord. Tu fais écraser le pont. Non, euh... euh. Oh non, c'est pas celle-là. Pour écraser le pont, c'est celle-là. D'accord. Vas-y, écraser. Vas-y. Non. Bah, tu restes dessus. <rire> stop. <rire> oh non, stop. Allez, tiens. Il est dégueulasse. Il À moi. Il est dégueulasse. Il rien. <rire> <c 'est> <rire> euh... ben, je pense que tu peux euh... que ouais, tu peux que en euh, mettre une autre, euh... je pense. Voilà. Il reste qu'une. Mais c'est le même. Oh my C'est toi qui choisiras ce que tu veux là. Ah, je veux choisir. Oui, vas-y. Ouais, vas ah, je veux. Donc, oui. je vais mettre à moi Allez, à Luna. Du... Bon, tu moi. sais que tu peux pas avancer là. <rire> <rire> une sorte. Oui, un peu. Tu veux te mettre un pot Oh, oh. vas-y, mets-toi dessus. Voilà. Ah non. arrête Eh bien C'est dommage ouais, parce que moi je sais rien devant bon. <rire> moi. Je peux rien faire. Je ne peux pas avancer parce que j'ai pas la carte avancée. Non, je fais pas ta carte. Maman, Maman, le château pas ma gueule. Attends, attends. Le château, mais c'est pas un château ça. Échanger. <rire> bon, moi j'imagine. Descendez des bras. Moi je mets je... des <rire> ça. Bon, bon je le récupère. Hop. Attends, je remets la, la nouvelle pioche <rire> et ça à ah, lui. Mais c'est à toi. Tu veux mettre un château Enfin, Un euh, château Oui. Non, non, non, non, qu'est-ce que t'as comme carte Parce que là, t'es en train de faire un peu n'importe quoi. Allez, avance, Qu'est-ce que tu veux mettre Avance, ne pas. Fais encore une empreinte. Voilà, rappuie-toi. Et tu pioches une carte. Euh, ah, tu pourras mettre une flaque d'eau la prochaine non, fois. Non, non, veux pas. C'est pas ça te mais Mais tu lèves ton château. Non, non, c'est bon. Allez. Oh, elle en a quatre. Comment ça se fait que t'en as quatre, là Ben, bah, pardon. Oui. Non, mais c'est c'est c'est bon. Hein Ah, oui, oh, je veux Chut. Je tu veux comment Ah, toi. Oui, je vais, ah, oui. Bah, je vais te mettre. un chat. Je vais en mettre un. Non, Pourquoi un, tu ce que pas d'obstacle devant toi. Qu'est-ce que t'as Construis un château Fais-lui un château à l'enveu <rire> <rire> Euh, elle en veut, euh, bon, elle c'est Oh d'accord, d'accord, elle en veut. Il y a un double château. Toi tu pourras l'écraser, maintenant. Oui oh, mais il faut qu'elle tombe. Qu tombe sur la carte euh, écrasée. Bah, c'est celle-là avec laquelle elle pourra l'écraser, mais après. Allez. Non mais pas maintenant, pas maintenant, au, <rire> ouais. <rire> ouais. ouais, au prochain tour. Tu es du blabla. Et voilà. Au prochain tour. C'est à moi. À toi je mets le mets ça là oui, ah, non il est craqué. Maman à ah, moi est... ça, ça sera encore un pied ah, maman, voilà, ben, ça ne sache pas pied. trop avancer c'est hein. toujours un pied ben, voilà moi j'ai un pied donc j'avance tu, tu prends une carte non oh, hum. c'est bon j'en ai tiré. Maman, bon, à, bien. Lui, à toi vas-y tu peux écraser <rire> Allez, ah, je... mais c'est pas comme ça. voilà allez, ça allez, allez, allez, allez, allez tu as un a... lien. Tu peux soit avancer ou soit mettre encore un. Euh, j'ai trop envie de mettre une flaque d'eau. <rire> bah il n'y en a pas de flacou. J'ai ça. Tu, euh, bah, tu peux pas, bah, Si tu si t'as une flaque d'eau en face de toi. Un mur ou Je fais un sien. Euh... Tu fais un mur ou Je peux le faire, moi je suis pas d'accord. Moi je peux le faire. Non, ah, euh... alors à l'heure, j'ai pas. Ah non. N'importe quoi, allez. Moi aussi, je vais le faire. Non, après, tu le feras. reste oh. comme ça et arrête de bon bouger. Après, faire un air Arrête, arrête. Et, et maman, on ne jamais ma carte. Et bien, ta carte, tu me la donnes et t'en prends une autre. Toujours. Oui. Tu crois, il t'en faut tout. C'est bon, ça, c'est bon. Est bon. Okay. Non. Je ah, mets le devant toi et il oui. oui. oui. oui. ah. ah. ah. ah. faut une carte comme ça pour ensemble. Il va être c'est la Moi il Moi il faut tout ça et moi ouais, il faut tout ça Il ouais. a ouais. endroits aussi t'es bloqué Ah ben... tous bloqués Arrête Arrête, arrête. C'est à moi là Oui euh... Bon, bah, je vais écraser avec Oh, je voulais avoir ça. Je vais écraser. Non, mais c'est bon, fais pas n'importe quoi. Bah, écraser. Mais arrêtez, arrêtez. Je vais écraser. Arrêtez, la sœur. J'ai même pas ciblé. Allez. Mais arrêtez, la sœur. Allez, ça suffit, c'est bon. Arrêtez, envie oui, euh, de à, bien à, bien bien ah, à ah, perdu, Arrête, stop, stop! stop. C'est que bon, bon. <rires> Allez, après! Je ça. Après! C'est à qui là, après? Alina! Non, à -toi, toi! Non, c'est Alina, ah elle dit. C'est à C'est Alors, tu veux quoi? Non, non! Tu veux mettre une flaque d'eau? À qui tu veux mettre une flaque d'eau? Non, pour le moment, tu peux pas. Tu ne l'as pas. Bon, là, oui, tu veux mettre quoi là Une faille de... Pourquoi tu marches La règle du jeu, c'est d'aller jusqu'au bout là. Ah non, non, c'est tranquille. Tu je veux mettre quoi en fait Tu veux mettre une faille, toi qui Ah non. On est tous maintenant. Non, mais je pense que... Oh, ouais, enfin... C'est un peu... Voilà, tu vois, il faut essayer de... C'est pour moi. Oh, pourquoi il y ici Après, la donc tu me l'as mise. Tu prends, hop, un et hop. Un ah, il y a. Je mets un truc. Ah, ah, tu avances, oui. avances. Elle est où, ton truc Tu avances. Oh, yes. Euh, je, je pose une carte là. Non, ce pas celle-là. Ah, oui, celle si. Fais attention aux cartes. Ne les abîmes pas. Si tu te fais. Je pose celle-là. Non, regarde ce que j'ai. Est-ce bon. est que, est que tu veux, moi, je veux le moi, moi, moi. la voir? Bon. Ça. Bon. Moi j'aimerais te faire un échange. Moi j'aimerais la voir. Remets, remets. Oh, je trouve des choses. C'est bon? C'est bon, à moi. Donc, moi pour me libérer pour je vais mettre un pont. Ouf! On est tombé là. Allez, je avec mettre tout. Allez, vous remettez les cartes après. Allo, hein. oui. Attends-moi, elle dit « Je veux ça. Ah oui, qu'est-ce que tu veux faire Tu avances. Allez, donne-moi une carte, là. Un pas et tu avances pour je pouvoir gagner. Il faut avancer pour pouvoir gagner. Ah, voilà. Ça et tu prends... -là. là, quand tu auras celle-là, tu choisis le mur. Tu peux choisir. Tu choisis ce que tu veux. veux mais après, attends tu Je veux, je veux, je veux le violer. Après. Alia c'est à toi que tu avances. Avance. Avance. Non oui, non oui, petit, petit. Ah si c'est petit. Tiens. Encore une fois, tu avances et après, tu dit... fois. Non pas maintenant, tout le tour. Alia, Asia, pardon. Avance Asia. Ah, oui, oui, bien sûr, oui, oui, t'es coquine. Mais quoi En plus, on voit pas, vous avez... Voilà. C'est qui qui va gagner oh, je, je veux le violer. Non, c'est à moi. C'est Eh bien... Mais non mais, mais à moi. Non, tu t'as dit mais à Asya. Asya À toi. Non, Aloubi, pardon. Je veux le Je me vais mettre tu veux à fabriquer qui? un mur à, à qui? Alia, moi, moi, mais non, tu veux fabriquer. Tu veux le mettre à qui le mur Pour pas qu'il qu avance. Moi. Non, tu ne te mets pas à toi, tu te mets à ton adversaire. À, à, à, à maman. Alia, elle peut pas parce euh, Sia, elle ne peut pas parce qu'elle a déjà quelque chose. Soit mm -hmm. à moi ou à Alia. Allia, Alia, Alia ou moi. Non mais pour gagner toi tu pourras pas gagner. Mais non mais bon tu que que moi je pourrais pas gagner maman pourra pas, ah bon. ma pas gagner. Ah maman. Mais va gagner mais tu ne pas gagner. C'est bon c'est tu. C'est moi qui vert maman. Maman il est où il est où maman je sais plus. Il est là bah tu me mets ici là. Voilà. voilà, tu me mets là comme ça quand je descends Ah moi moi t es t es pas de plus une couronne à toi Mais Je à toi à toi à toi à à toi à regardez à toi à on à au revoir. toi à au revoir. Au revoir. au revoir, toi à à toi à toi à vous si tu bien,